Allô. Bonjour. Bla bla bla bla papa. C'est pris. Ta. Vous a un écureuil prise en Je ne Je suis pas sourd. si Oui. C'est Ok, je reconnais que mon appareil auditif est très performant. Même si j'ai un appareil... Oh, bah dis donc C'est compréhensible. Il y a aussi des micros HF, c'est-à-dire que... Euh, J'en ai un, là, quelque part. Thank you.